Que le Seigneur nous bénisse levons nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes Nous prenons dans le livre des psaumes Au chapitre Psaume chapitre 27 Nous lisons la parole de Dieu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 Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en Son amour divin. Chaque promesse dans la Bible, est... oh, chaque promesse, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous te remercions, notre Dieu. Nous te disons merci de tout notre cœur, Père, pour ces instants que tu nous donnes. La grâce de pouvoir être dans ta maison, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir aussi chanter le chant de Sion avec tout notre cœur, Père. Béni sois-tu encore, mon soeur béni-aimé, pour les jours que tu nous donnes. Le souffle de vie que tu nous as donné aussi, mon bénémoine personne, pour être à ton service, Père. Nous sommes à toi et nous sommes vraiment concernés par ce que tu veux et ce que tu nous dis aussi, bénémoine personne. Nos cœurs sont devant toi, tu sais lire, tu sais regarder, Père Tibisson, au plus profond de nos cœurs. Parce que c'est toi qui sommes les rangs et les cœurs, mon Père Saint-Dieu. Combien tu es merveilleux, Père Saint-Dieu, lorsque nous pouvons te voir dans tes heures, mon bénémoine, Père, père Tubisson, ce que toi tu fais est toujours parfait. Et, et nous en sommes des bénéficiaires, mon nous te remercions vraiment pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Tu es vraiment le Dieu tout-puissant, merveilleusement bien béni, parce que ce que tu fais. Tu as fait des bonnes choses pour chacun de nos Pères Saint-Dieu. C'est vrai que le nombre est tellement si grand. Et ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons chanté les chants des Sion pour ta gloire. Et nous revenons à toi pour te dire encore combien tu nous as secourus, Père. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et tu as pris soin de nous, Père Dieu. En cette journée, tu nous as soutenus, Père Tubisson. Nous vont partir, mon bien-aimé Père, mais tu nous as donné souffle les vie, Seigneur, pour que nous puissions être dans ta maison. Sois béni encore, Père. Et nous pensons aussi à ton peuple qui est rassemblé aussi à différents endroits. Ceux qui sont aussi en connexion, mon bénémoine Père, oh Dieu, oh Dieu, que tu puisses encore le soutenir encore davantage et les fortifier aussi, aussi, aussi, mon bien-aimé Père, tu puisses pouvoir aussi pour leurs besoins aussi, mon bénémoine Père, tu puisses. C'est vrai, nous avons besoin de toi encore pour notre pain quotidien, Seigneur. Que tu sois béni, et exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour sa bonté, pour euh, sa miséricorde et aussi pour son soutien à notre endroit. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est notre Dieu qui nous soutient et qui nous fortifie. C'est vrai, c'est est lui qui nous conduit encore et qui dirige aussi nos pas. Nous voulons et nous désirons qu'il soit toujours celui qui nous conduit et qui nous instruit. C'est vrai, nous avons besoin de sa direction, son orientation pour que nous soyons sûrs exactement de ce que nous recevons et aussi de la direction que nous prenons. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Nous sommes heureux d'être dans sa maison et, et je suis aussi dans la joie de vous voir tous. Le Seigneur est bon dans sa façon de faire les choses. Il est vraiment merveilleux. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire, mais c'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins. Il est vraiment un soutien pour nous. C'est merveilleux de voir chacun de vous tous <rire> et de réaliser que le Seigneur, notre Dieu, vous a conservé aussi la vie, parce qu'il peut la répondre à n'importe quel moment. Et C'est vraiment un hein, C'est Pour moi, c'est une grâce de, de pouvoir vous voir tous et de savoir qu'effectivement, que nous combattons le même combat. Et que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, à marcher avec ce sauveur qui nous a cherché et qui nous a aussi libéré de toutes les chaînes, afin que nous puissions être libres pour pouvoir euh, le servir. Nous le remercions aussi parce qu'il donne aussi, il reprend. Oui, que son Seigneur soit béni. C'est notre frère Alex et euh, aujourd'hui il a perdu donc sa maman. Oui, c'est vrai, c'est très douloureux. Comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est vrai, une mère est un livre. Hein. Lorsqu'une maman s'en va, a... c'est un livre aussi qui disparaît aussi. Parce que c'est un livre de souvenirs de beaucoup de choses. Et il en garde énormément parce que c'est elle avec qui nous avons aussi fait quand même une grande partie de notre histoire dans la vie. Jusqu'au jour où elle va partir, elle partira... Avec ces livres, mais qui nous laissera aussi cela dans nos cœurs. Parce que c'est merveilleux, c'est pour ça, pendant que nous les avons, il nous faudra aussi les respecter. Les honorer, leur parler avec beaucoup de respect, de considération, parce que les jours où ils s'en iront, nous ne pourrons plus avoir cette occasion, ça ne sera que des remords et des regrets. Oui, Avoir une mère, c'est une grâce de Dieu. C'est elle qui vous a porté dans les seins, qui vous a allaité, qui, tout au long de votre vie aussi, est toujours ça à vos soins. Quand vous êtes malade, effectivement, c'est elle qui tremble. C'est toujours la maman. C'est elle qui a souffert avec vous, dans votre jeunesse, avec la température et tout ça. Elle était toujours là aux actes. Que Dieu vous bénisse, vous, le maman qui est ici. Et il faut que nos enfants là, apprennent à, à respecter la maman. Et c'est vrai, c'est un moment difficile pour notre précieux frère. Je crois qu'il aurait aimé aussi, hein, trouver aussi sa maman, aller le voir aussi là où il était. Et l'espoir était tel qu'il puisse aussi arriver à pouvoir parler avec elle. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Les jours que sous la terre nous sont impartis pour la durée que Dieu a déterminée pour chacun de nous, c'est pourquoi il nous faut toujours être prêts. Nous ne savons ni les jours ni l'heure et le souffle de vie ne nous appartient pas, c'est le Seigneur à qui il appartient et qui peut le retirer à tout moment. C'est pour ça que nous devons être aussi dans un état d'humilité, de soumission aussi et de supplication aussi à son endroit, pour qu'il nous accorde aussi la bonne santé. Nous allons prier pour notre, soeur, notre frère, pour que réellement le Seigneur puisse le soutenir. Tendre Père et précieux sauveur... C'est vrai, une mère est vraiment aussi un, un livre pour chacun de nous, et c'est vrai, c'est une histoire qu'il a écrite, que dans cette maman, Patubissant, il y a beaucoup de choses qui se trouvent pour un enfant, en personne saint Dieu. Même dans l'âge avancé, c'est toujours la maman, parce que elle nous porte vêtements, personne au Dieu, et elle a passé des moments avec nous dans notre vie, effectivement aussi. Et quand elle part, c'est vraiment un livre qui s'achève, qui se ferme, mon sauveur. Oh Dieu, nous implorons ta grâce pour notre précieux frère. Et c'est vrai, c'est une douleur qui est profonde, que personne ne peut consoler, si n'est que toi-même, mon bien aimé Père Saint. Que tu puisses aussi le consoler, aussi le soutenir à, avec aussi sa famille, mon bien aimé Père Saint-Dieu, et ceux qui sont là-bas, au pays où la, les corps se trouvent aujourd'hui, Père Saint-Dieu, sans souffle. Là, ils essayent de pouvoir pleurer, appeler les noms de sa maman, mais elle ne revient pas. Seigneur Jésus, nous t'implorons la grâce pour que tu le soutiennes. Merci, parce que c'est toi qui donnes la vie et c'est toi aussi qui décide de la reprendre quand tu le veux, mon bien-aimé Père, saint Dieu. Et c'est ton droit, parce que tout vient de toi, mon bien-aimé Père, saint Dieu. Et tu as limité les temps, tu as donné la durée à chacun de nous, durée à laquelle, effectivement, il nous est imparti de pouvoir aussi faire ce qu'il faut faire dans la vie et puis rentrer. Et c'est vrai, la grâce nous est donnée pour que nous puissions te connaître pendant ces temps-là, Père. Souviens-toi de notre frère, souviens-toi aussi de sa femme, sa famille, Père Saint-Dieu, et aussi des autres frères à lui qui sont aussi restés, sœurs aussi, Père Saint-Dieu, et qui souffrent aussi aujourd'hui, que tu puisses les consoler. Nous te demandons cette grâce, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, que le Seigneur console notre frère. Nous ne pouvons simplement que aussi, par notre présence et... Et par aussi ce que nous sommes, nous pouvons aussi lui apporter la consolation, parce que je crois qu'il a besoin aussi de ses frères. C'est dans un temps comme celui-ci aussi on a besoin de pouvoir avoir aussi ses frères et sœurs autour de soi, parce que ça, il console aussi, leur présence aussi console les fautes ici. Donc, souvenez-vous aussi de, de cela aussi. Nous remercions notre Dieu de ce que, dans ces temps où nous vivons, s'il si nous accorde cette grâce de pouvoir entendre aussi sa parole. Et nous, nous avons ce privilège de ce que ce Dieu nous connaît et aussi nous parle aussi à chacun de nous. Mais comme l'Écriture l'a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez Dieu, c'est pas vos cœurs. C'est... C'est une recommandation qu'on nous donne parce que nous prenons souvent des choses de dieux à, à la légère. Mais c'est quand même étonnant, comme oui c'est vrai, comme le témoignage que j'ai entendu, effectivement, combien nos enfants, nos jeunes enfants, ils sont ici bas âge, mais ils écoutent la parole de Dieu. Et je me souviens de notre sœur Eugénie, quand il est venu dans mon bureau le dimanche, et pour me saluer, j'étais très heureux aussi, parce que j'aime bien aussi le voir aussi, ça ça me console aussi. Et elle vient, elle, alors elle me saluait, puis elle me dit, et, et puis je dis, moi, je me pose la question, mais, mais où est mon ami Donc c'était donc la petite, je sais pas comment elle s'appelle très bien. Babigail. J'ai dit, oui, oui donc mon ami. Il dit, mais il n'est pas là, il devait venir être là. J'ai dit, mais bon, elle est où J'ai dit, j'aime bien la voir. Il me dit, Abigail, là, il est vraiment terrible aussi. Il me dit, oulala. Oh là là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Abigail? Alors, euh, elle me dit que voilà que, euh, l'autre jour, et surtout, <rire> ce que nous avons entendu aujourd'hui, elle me disait, et, voilà que je lui, je prie Abigail, et alors il devait partir à l'école. Alors, comme c'était journée, je ne sais pas comment il appelait ça. Et, euh, alors, j'ai pris les pantalons, un pantalon, je l'ai mis, le pantalon. Alors, Abigail me regarde, et dit, maman, pourquoi tu me mets les pantalons? À son âge, vous connaissez, non? Pourquoi tu me mets les pantalons? Maman dit non, parce que là, vous allez jouer à l'extérieur et tout ça, là-bas, il est bon de pouvoir mettre les pantalons. Il dit, mais maman, mais le pantalon, c'est quand même pas pour les filles. Le pantalon, c'est, c'est quand même pour les, les hommes. Et pourquoi tu me mets? Maman dit, non, c'est pour que tu sois bien, hein, là-bas, que tu sois protégé, pas bon. L'enfant n'a pas fait beaucoup de problèmes. Il est parti à l'école. Et c'était, la classe, c'était verte ou quoi. Mais je crois qu'il faudra, mon grand, eh, il faudra leur demander d'augmenter un peu le volume. Parce que, yes, yes, you can raise up the microphone. Non, non, non, don't come, just stay there. Just the microphone, just the microphone. Yes, you can just. Um, alors, il dit, um, alors un, jour, un autre jour, son papa... Son papa le, le prend effectivement. Et alors, euh, il, il était là. Il dit Papa prend le pantalon. Et il veut maintenant donner à, à mettre maintenant Abigail. Et Abigail qui dit il regarde son papa. Il dit Papa, non. Il dit Quoi ah, Non, non, non, non, non, non, non. Les pantalons, c'est terminé. Ah, c'est fini. Moi, je ne veux vraiment pas mettre les, les pantalons. Et voilà. J'ai dit Mais c'est extraordinaire. Comment Dieu parle les enfants, alors que les grandes personnes, ils ont difficile de pouvoir écouter la parole de Dieu, mais les enfants écoutent la parole. On s'est dit, vous savez, ils sont petits, on dit, ah, ils sont ils ne s'écoutent pas. Mais non, frère, faites attention, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous jugera. Et regardez, encore un autre témoignage que j'ai eu, c'est euh, notre soeur Bibiche, l'épouse de euh, Frère Coco. Alors, vous avez, non? <rire> Et alors, euh, d'abord, son témoignage m'a touché. Et il me dit, euh, d'abord, il m'avait appelé parce qu'il avait une question qui lui était posée. Alors, il me dit, j'appelle parce que je suis un peu dans une situation difficile. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a-t-il, mon grand Qu'est-ce qu'il y a-t-il qu oui, et voilà que, euh, d'abord, pendant, l'autre fois, quand nous étions à l'Assemblée, nous avons entendu les témoignages qui, évidemment, dans la parole nous disait que ce n'est pas bon de mettre des dessins animés tout autour de musculons avec. avec j'ai dit, oh Dieu d'Abraham, vous avez entendu. Alors il dit, oui, j'ai entendu. Et depuis ce temps-là, je ne mets plus des dessins animés aux enfants. Je leur mets seulement David, Daniel, et c'est ça. Et mes enfants suivent les, les dessins animés Daniel. Alors voilà que je les remis euh, les dessins animés sur Daniel. Déjà, c'est une bonne chose. Et une maman qui écoute comme ça, qui a le soin, qui laisse pas les enfants comme ça, bon, débrouillez-vous. Non, et qui surveille, qui veille effectivement sur ce que les enfants doivent regarder. C'est nécessaire. Et alors, il dit, il met donc les dessins, il met donc Daniel, et les enfants, regardez, regardez. Et puis il dit, voilà pourquoi je vous appelle. Parce que mon fils, là, il me pose la question. Il me dit, « Maman, mais Dieu, notre Seigneur, il a créé les animaux. » Alors, il dit, « Oui, maman. »« dit Oui, oui, oui. Alors, »« Alors, les animaux, nous, nous mangeons les animaux. » Il dit, « Oui, donc, pour que nous puissions manger les animaux, il faut tuer les animaux. Hein? » Alors, il pose la question à la maman, « Mais où va l'esprit des animaux ?»« Ah oui, oui. » Parce que ce sont des animaux. Il dit, mais où va l'esprit Mais c'est vrai. Parce qu'on dit que l'esprit de l'homme retourne sur l'autel. C'était qu'ils ont attendu. Alors maintenant, on pose la question. J'ai dit, mais alors il faut vraiment que l'enfant réfléchisse. Pour qu'il pose la question, Et où, où va donc l'esprit des animaux puisque vous mangez les, les animaux. Et où va donc l'esprit Qu'allez-vous répondre C'est extraordinaire, hein? Ah oui, ça. Euh, alors la maman dit, je ne sais pas. Je vais appeler. Oui, c'est merveilleux de voir cet état des de choses comme mon Dieu. Et alors, ah, Solomon, Solomon, vous le connaissez, non Dimanche, il rentre à la maison avec maman. La maman il dit, ah bon, il et puis ils arrivent à la maison. Alors, parce que la maman l'enregistre sans qu'ils se rendent compte. Vous pouvez dire maman, aujourd'hui dans l'assemblée, il a été prêché que quand on rentre à la maison, on doit fouiller notre cadeau, tout ce qui n'est pas bien là, on doit tout enlever. Maman, fouille ma garde-robe. J'ai envoyé ça. Donc, oui. Il dit, je, je veux que tu fouilles, mon gars. Donc, on doit fouiller. fouiller. Fouiller, parce que... Il dit, mais qu'est-ce que je dois enlever Il dit, mais il y a un pantalon là que j'ai trouvé. Oui, oui, oui. je trouve ce pantalon là. Donc, fouille, maman. Parce qu'il y a un pantalon là bizarre que j'ai trouve un peu comme... Non, c là, il faut fouiller tout ça pour enlever. Solomon. Oh. Alors, vous voyez que... Dieu aussi console le cœur. Si les grands n'entendent pas, mais Dieu dit, mais je vais te montrer que les enfants, les enfants quand même. Oui, Dieu s'est consolé. Parce que les adultes sont comme des oreilles bouchées. Mais vous vous rendez compte, on a des petits quatre ans qui écoutent la parole et qui sont là. On a l'impression qu'ils ne sont pas attentifs. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux. Mais ils sont là. mais, il dit, mais Ils écoutent, ils écoutent, ils entendent, ils entendent effectivement. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Et, et nous, en tant que aussi, les, les parents, eh ben, évidemment, si la maman ne voulait pas, l'enfant l'oblige, je dis, maman, mais il faut fouiller. <rire> parce que. Et puis, maman dit, mais je trouve rien. Il dit, non, non, non, j'ai un pantalon. qui n'est pas bien, je trouve qu'il est trop.. <rire> eh bien oui. Donc maman était donc dans l'obligation de pouvoir obéir. Hein. Alors parce que, je, je, je, je comprends, je me dis, c'est vrai que quand on entend cela, on dit, oui, le frère a dit, mais les enfants prouvent aux parents. Et c'est ce que Dieu veut. Au lieu de pouvoir rentrer à la maison et dire Oh, on a écouté, ce n'est rien. Enfin, il dit Non, non, non, non, non, non, cherchez. Parce que là, effectivement, il peut y avoir des choses. Mais c'est quand même important pour nous de réaliser, effectivement, la grâce que Dieu nous accorde. Et nous est important de pouvoir revenir aux choses de Dieu, effectivement, parce que c'est vraiment le temps. Dans les livres d'Abacou, au chapitre 2, nous allons lire cela chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1. J'étais donc à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Écris donc la prophétie, grave la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche donc vers son terme, elle, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Nous voulons de tout notre cœur te dire merci pour les écrits, pour ta parole Père et nous voulons davantage nous conformer à cela et te remercier vraiment de ce que tu nous as accordé la grâce. Nous les âmes, de pouvoir vraiment avoir le privilège de tenir dans nos mains ta parole à toi, mon sauveur. Oh Dieu du ciel, c'est vraiment merveilleux. Aide-nous à avoir la crainte, et le respect dans toutes ces choses que tu fais, mon bénéfice Père Saint, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Saint que toi, mon précieux Seigneur sauveur. Parce que ce que tu dis a vraiment son importance pour l'âme de quelqu'un perturbissant Dieu. Et c'est vrai, même la nature obéit à ta voix, à toi, à ta parole, Père. Ben, quel privilège nous avons de pouvoir... Alors je regarde, parce que je regarde les hommes perturbissants je vois leur titide. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont comme privilège, mon béni Père Saint-Dieu, de savoir que Dieu du ciel a parlé. Père Saint, c'est merveilleux, Seigneur, de pouvoir voir ton amour témoigner aux hommes, Père. Bénis soit ton Saint-Nom, aide-nous encore en cette soirée, car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Regardez comment le Seigneur, notre Dieu, il, il, il confirme la chose, effectivement, qu'il a déclaré et qu'il dit effectivement que certainement elle elle s'accomplira. Donc ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, peu importe d'une certaine manière ou d'une autre, mais il a vraiment insisté en faisant comprendre que certainement cela s'accomplira. Même si ça donne l'impression, comme elle a dit lui-même, même si elle tarde effectivement, mais puisque... Elle a été donc déjà annoncée, en fait, en réalité, ce qui sort de la bouche de Dieu, en fait, comme nous savons que lorsque Dieu exprime quelque chose, ça devient réellement aussi comme la parole qui sort effectivement, pas comme, mais elle est donc la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puisqu'elle sort effectivement, elle ne peut pas, Sortir comme ça, sans destination aussi, sans avoir un dessein pour lequel elle est destinée à pouvoir réellement aussi accomplir davantage. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit quelque chose comme nous le savons, dans la parole de Dieu, il y a aussi un dessein. Il y a aussi effectivement aussi cette pensée de Dieu pour la parole qu'il a prononcée. Et cette parole en question, elle, elle parcourt effectivement les temps et l'époque pour s'accomplir à l'époque et au temps déterminé que Dieu l'a déterminé ou que Dieu l'a envoyé. Donc vous comprenez ce que cela veut dire. Alors ici, elle dit effectivement que eh, cette prophétie, certainement elle doit s'accomplir, même si elle tarde effectivement parce que nous dans notre façon de pouvoir faire ce que, et de voir les choses aussi, ce que nous sommes beaucoup plus pressés, et, et, et nous voyons les choses dans dans l'aspect, en fait, de, de, de l'accomplissement aussi, certainement, vite, vite, en fait, que les choses se passent. Mais en fait, c'est que ce qu'il y a dans l'Éternel, notre Dieu, dans sa façon de pouvoir faire, il a beaucoup de qualités, effectivement, aussi fidèle et puis aussi patientes, donc tout ça, toutes ces choses sont ainsi. Et au travers de Saintes Écritures, quand il est vraiment aussi euh, apporté, il démontre aussi ses, ses caractéristiques aussi, donc euh, sa nature et ses qualités aussi qui sont là-dedans, euh, parce que je vous dit, ce n'est pas l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Donc euh, on voit bien qu'effectivement, que la patience est de lui en fait aussi. Même lors de la création, c'était pas des papiers qui vont arriver à arriver. Il peut arriver à pouvoir faire en sorte que la chose accomplisse, ça, ça, ça se passe immédiatement, mais aussi. Parce que le problème, c'est que nous devons pas avoir des habitudes que ça va se passer comme ça que Dieu fait comme ça, fait comme ça. Non, non, il a sa façon de faire, mais en fait, il est, il est multiple. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas le cerner. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous qu'au temps du Seigneur, évidemment, quand il était avec ses disciples sur la terre, et il leur avait dit qu'effectivement, en qu rapport avec ce qui s'est passé avec, il a dit, mais quand, quand vous verrez Jérusalem investie, vous pouvez remarquer effectivement que ça pouvait se passer, vous pouvez penser que ça pouvait se passer hein, dans, dans deux jours, dans trois jours. Mais non, donc ces choses-là qu'il avait annoncées, ça allait se passer quand même dans un temps à venir. Mais regardez, pour que vous puissiez comprendre. Et quand cela s'est passé, effectivement, remarquez très bien que tout le monde, nous l'avons déjà parlé ici, mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce qu'il va dit, tout le monde, effectivement, était habitué à avoir effectivement le même mouvement des entrées et des sorties. Ah oui, tout le monde, hein, oui, c'est pour ça que beaucoup ont été tués, effectivement, sont morts, effectivement, à Jérusalem. Mais tout le monde voyait qu quand l'armée rentrait, effectivement, c'est comme d'habitude, ils viennent rentrer, ils sortaient les mêmes armées. Parce que c'était les Romains qui étaient toujours là. Donc, on ne pouvait pas faire la différence. Mais qu'est-ce qui a fait que les disciples puissent arriver à pouvoir vraiment prendre conscience qu'il, c'est le temps, C'est le Saint-Esprit. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous savez, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre des choses avec nos yeux ici même si la prophétie s'accomplit vous ne pouvez pas le voir c'est sûr et certain même maintenant où je vous parle là où nous sommes la chose de Dieu s'accomplit vous ne la verrez pas exactement mais pourquoi, pour quelles raisons frères et sœurs parce que c'est important de pouvoir comprendre parce que vous avez l'impression que l'effet de pouvoir nous avons observé par exemple actuellement nous sommes dans le monde, nous sommes mais les choses qui sont de Dieu s'accomplissent sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour pouvoir nous faire savoir, vous voyez ça, eh c'est ce qui a été annoncé, alors c'est comme ça, quand ça commence comme ça, et ça va se passer comme ça, alors à ce moment-là, tu te réveilles. Ah oui, vous vous souvenez de Siméon mais Simeon, était était là effectivement, mais il avait il avait reçu la promesse que, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu effectivement le fils, vous connaissez non, le salut. Mais quand il était, c'est là c'est accompli, il ne savait pas. Non, Simeon, mais il était là dans un temps, mais il ne savait pas. Il n'avait pas, mais bien il savait pas. Mais c'est le Saint Esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui vient vers lui, effectivement, parce qu'on a mené, vous, vous vous souvenez de la question, non Donc on a mené l'enfant au temple, l'Esprit de Dieu saisit donc Siméon pour le conduire au temple, pour lui montrer, voilà C'est à ce moment-là que Siméon a pris l'enfant dans sa main, et tout le monde était étonné, il voyait l'enfant comme un enfant tout à fait normal, mais Siméon lui, quand il a vu, je crois que dans, dans Luc, on très bien, dans Luc au chapitre 2, je pense que c'est cela, si nous pouvons trouver, je pense que c'est cela. Donc, dans Luc, je pense que c'est. Voilà. Je crois que c'est dans Luc au chapitre 2. Hein? Et voilà que. Voilà, voilà. Voilà. Luc au chapitre 2, verset 25. Il dit, et voici donc, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Vous suivez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 car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer effectivement les nations, et gloire d'Israël, ton peuple, poussé par le Saint-Esprit. Donc, il est important pour nous que nous puissions réellement être, savoir qu'effectivement, que ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait comme promesse, alors c'est aussi important que vous puissiez comprendre cela. La venue du Seigneur, notre Sauveur, ne viendra pas de façon à pouvoir frapper les regards. Parce que, eh oui, c'est vrai, frères et sœurs, <rire> je voudrais que vous puissiez comprendre cela, et c'est très important. Il y a un événement qui est très important, que nous attendons tous, il s'agit de l'enlèvement de l'épouse. Vous n'allez pas être dans la rue, effectivement, comme ça que vous, vous marchez. Je donne un exemple, effectivement, que paf, et puis comme on, comme on montre des films, en disant que, oui, il montre, ah, il vient. Non, non, non, le Seigneur a une façon de faire les choses. Des choses vont se passer pendant ce temps-là, qui seront en fait, qui feront que les êtres humains sur la terre vont commencer à pouvoir peut-être regarder les choses, Il il y aura des événements qui vont se passer, qui vont couvrir en fait l'événement grandiose qui va se passer cest à dire que quand le pouce sera enlevé, beaucoup de gens ne seront pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on attend effectivement... Mais regardez une chose qui est très importante. C'est que la façon de faire le seigne du Seigneur, ce n'est pas notre façon. Nous nous attendons, en fait, dans notre conception, dans notre pensée, nous attendons que ça sera un événement où tout le monde à la rue va commencer à pouvoir faire ce... Non, non, non, non, messieurs. Non, non, non, non, non messieurs. Vous savez... <rire> D'abord, comprenez très bien ceci, quand, quand le Seigneur devait venir sur cette terre, n'oubliez jamais cela, l'attente était tellement si grande qu'on attendait que ce serait des, des, des anges qui allaient descendre, de ceci et de cela. Parce que tout le monde ici, vous savez que même, même les gens, comme on appelle la peuple des églises, de soleil, parfois, ils disent que ce sera la venue du Seigneur. Ils savent, ils disent. Bon, le Seigneur ne va pas venir de la manière dont les dénominations le pensent. Et nous ne devons pas penser de leur selon la manière des dénominations. Nous, nous devons laisser le soin au Seigneur. Nous, nous annonçons la parole de Dieu. Parce que la chose la plus importante pour toi et moi, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle Qu'est-ce que, qu que vous, vous voyez maintenant à l'heure actuelle vous, vous remarquez très bien que quand vous regardez les choses, ça semble en fait qu'évidemment comme si les choses sont toujours pareilles. Vous me suivez Comme toujours pareilles. Évidemment que et on va à l'église et puis tout le monde va à l'église, on sent le, le bout là-bas, les églises comme ça, par-ci, par-là, donc toute chose est tout à fait pareille. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas la différence il n'y a vraiment pas la différence. Parce que ce serait anormal qu'il n'y ait pas de différence. Parce que ce que les, les dominationnels vivent, vous ne devez pas le vivre. Ce qui est qu des dieux, ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas vivre ce que les dénominations vivent. Il doit y avoir une différence. Non, non, non, non, non. Mais regardez en fait, en fait, cette différence, elle fait d'une manière douce. Où vous ne vous rendez pas compte, mon frère, ma soeur. Mais si toi tu es un fils de Dieu, tu dois te rendre compte que quelque chose réellement se passe. D'abord, frère, c'est la différence que toi tu remarques en toi par rapport aux autres. Tu dois te dire, mais en fait, les autres prient comme ça, ils font comme ça. Parce que si vous reproduisez ce qui est dans le dominationnel parmi vous, vous ne voyez rien. Oui, parce que vous êtes toujours aveuglé. Mais ce n'est pas possible. Nous, nous devons avoir les yeux pour voir. C'est pour ça frère, comprenez bien mon frère et soeur. Les cantiques, on ne peut pas copier les cantiques et faire comme les dénominations. Non, ce n'est pas, pas pour que vous pour que vous, vous sentiez mal. Non. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas chanter comme les dénominationnels. La Bible dit, nous chantons le loin de Dieu de tout notre cœur. Vous, c'est de tout votre cœur. C'est écrit. Donc quand moi je chante, je dois être différent. Je ne peux pas être ici et faire le bruit comme je vous en supplie, comme les dénominationnels. Non! C'est que je ne vois rien! Alors pourquoi je dois être séparé des dénominationnels? Puisque nous faisons la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose, effectivement, que, que nous sentons, que quand nous faisons ça, nous sommes différents. Pas nous forçons, mais on sent qu'effectivement, ceci est correct par rapport à, à cela! Et cela, c'est dans tous les domaines. Parce que nous allons lire, Dieu transforme mon frère. Les dénominationnels ils ont toujours chanté, ils ont toujours leur habillement la même chose, les maquillages la même chose. Tout, tout ce qu'il y a dans le monde, on le trouve en eux. Et regardez-vous, frères et sœurs. Parce qu'on on, on parle effectivement que le Seigneur ne va pas chercher quelqu'un, il va chercher son épouse. L'épouse de Jésus-Christ est différente des autres. C'est vrai. Regardez dans, dans les scènes écritures, parce que c'est absolument important que nous puissions comprendre cela. Regardez bien. Dans le livre de, de, de, de, de Pierre, 2 de Pierre au chapitre 3, regardez bien. Il et, et nous dit quelque chose ici. Oui, ça. De, de Pierre chapitre 3. Regardez ce que nous dit. Le verset, je parle de verset 10. Il dit, pour okay, que nous comprenions cela aussi bien, peut-être que nous ne comprenons pas. De Pierre chapitre 3, verset 10, il dit, le jour du Seigneur, vous, vous comprenez, non? Viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Parce que vous, vous vous souvenez, je pense que dans les livres de Thessaloniciens, je pense que c'est cela. Je lis seulement une partie et, et je reviens avec vous là-bas. Voilà. Regardez bien. Regardez. Le chapitre. 1, Thessaloniciens, chapitre 5. Parce que quand on parle du jour du Seigneur, c'est bien ces jours-là. Vous vous souvenez Vous vous souvenez vous savez, je dis toujours, quand je pose une question, c'est pour savoir si tout le monde le sait. Alors, si tout le monde répond « Amen », oui, à ce moment-là, je peux aller de l'avant. Mais Amen. si vous ne répondez pas, soyons quand même hein, entre nous. Mais je pose la question. Parce que non, ça veut dire que si vous ne répondez pas, ça veut dire que je comprends que tout le monde ne connaît pas. Alors, je dois réexpliquer. Alors, ce que vous connaissez, c'est que c'est que le jour du Seigneur. sûr et certain. Amen. Alors, maintenant... Euh, nous lisons dans chapitre 5 de, de, de Thessaloniciens, 1, Thessaloniciens, chapitre 5, il nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, frère. Vous savez? Oui. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme.. Oui. Comment où c'est oui. Ah ah, donc le voleur ne vient pas avec les tambourins. Hein? Oui. Puis qui dit attends, je suis voleur, je viens, je viens chez vous. Non, messieurs. Que tout le monde sache que je suis les, Je suis en train de venir, je suis le voleur. Non, messieurs. C'est d'une manière quand tout le monde commence à... Pour, tout le monde s'endort, effectivement. Oui, messieurs. Et vous voyez que, pour que vous puissiez comprendre l'image, c'est très important. Les cinq vierges sages et les cinq vierges folles. Vous vous souvenez Les dix vierges. Donc ils sont donc sortis, effectivement, pour aller où À la rencontre de l'époux. Merci. Et à quel moment cela s'était... Parce, parce que de part, moi, tout le monde avait la lumière et tout ça. Vous comprenez, non ah, là, là, là, là, là, là. vous voulez qu'on le lise encore Matthieu chapitre 25. On va aller voir un peu, un peu vite, mais puis nous retournons là-bas. Matthieu 25. Voilà. Voilà. Matthieu 25, oui, c'est ça oui. C'est ça alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ont pris leur lampes allèrent à la rencontre de l'époux. Vous suivez Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Écoutez bien, comme l'époux tardait, toutes font quoi Et s'endormir. Vous entendez cela Donc vraiment au milieu, Dieu soit béni. Donc ils sont en train de dormir, vraiment peut-être ronflés. Alors on nous dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'ils étaient endormis. Oui monsieur. Vous voyez, je veux que vous prêtiez attention à cela pour que nous ne puissions pas avoir des pensées après-conçues. Au milieu de la nuit, Les jours du Seigneur venaient comme un voleur dans la nuit. Au milieu de la nuit, et on nous dit ici au milieu de la nuit, on cria Voici les pauvres. Aller à sa rencontre. Et puis, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient les lampes, la lampe. Mais les folles disent au sage, donnez-nous de notre huile quand nos lampes s'éteignent. Donc, à ce moment-là, regardez très bien les, les bras-bas, le combat, mais regardez une chose. Depuis les débuts, effectivement, les vierges sages s'étaient déjà préparées. Et il s'est préparé, même pendant qu'il marchait, bien sûr. Il veillait sur quoi Il veillait sur l'huile. Les folles, non Il faisait donc la bamba, la ceci et cela. C'est important que vous compreniez cela, mon frère Massa. C'est important parce que vous direz, « Ah, vous savez, je vais me préparer quand je vois que Los Angeles va se... » Il faut qu'il ne peut pas aller sur Los Angeles, Non Non, tu peux mourir avant Los Angeles c'est vraiment des, des idées que Non, non, non. Toi, tu dois te préparer. Amen. Et tu dois te regarder, tu vois, comment le Seigneur te prépare. Je vous en supplie. Parce que la Bible dit votre attention pour l'amour du Seigneur. La Bible dit ceci. Il dit, il lui a été donné de se revêtir. Est-ce que, est que vous comprenez? Il lui a été donné. Donc le Seigneur te prépare en fait. Amen. Et chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu Nous n'avons pas beaucoup de temps Mais en tant qu'enfant de Dieu Il faut que toi Tu réalises Ce qui se passe en toi Lorsque La parole de Dieu Avance, effectivement Le plan de Dieu avance Pour l'amour de Dieu, comprenez ceci vous avancez aussi Votre façon de louer Aujourd'hui, ne doit pas être La même chose qu'hier Votre façon d'aimer Dieu aujourd'hui doit être différente de ce qui c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te montre encore plus. Et ton amour augmente encore davantage plus. Pourquoi faire Parce que nous tendons à la perfection. On ne peut pas être statique. C'est pour ça les problèmes. Oh, celui qui m'a fait. Vous retenez toujours en arrière, en arrière, en arrière. Mais quand est-ce que tu iras en avant le diable vous aveugle, mon frère, avec des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Mon frère, fixe-toi du regard là-bas devant. Je suis un pèlerin, un voyageur. C'est passé là-bas, Et ça demande là-bas. Mais moi, je m'en vais. Alléluia. Frère, ne soyez pas comme des dénominationnels. Il faut qu'il y ait un changement dans ta façon d'être. C'est pour ça que le Saint-Esprit frappe. Tu ne dois pas t'endormir, tu ne dois pas rester, non. Tu dois, être, tu dois être réveillé. Tu dis, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis moi Tu dois te poser la question pour ton âme à toi. Pas rester dans les traîtres de tous les jours. Toujours mon mariage et ma faute, c'est moulin et ceci. Non. J'ai dit, tout ça, je laisse de côté. Ce qui m'importe, c'est mon âme à moi. Où est-ce que j'y vais Mon frère et ma soeur, réveillez-vous. Ne vous cessez pas des futilités inutiles. Votre âme vaut plus que cela. Amen. Je vais voir le Seigneur. C'est le but de ma vie. C'est important mon frère. C'est important ma soeur. Oh, Celui-ci m'a fait. Celui-ci m'a fait. Il n'y a pas de problème. Sur le chemin, on ouvre. Bâton. Les blessures, on en aura. Mais je ne regarde pas mes blessures. C'est un combattant. On est des combattants. Mais que rien ne puisse me distraire sur le chemin. Parce qu'il y a un but que je veux atteindre. Et, et le Seigneur, notre Dieu, m'a appelé pour que j'atteigne. Alors, nous retournons vite. Aïe, aïe, aïe. Les, les heures passées. Il est déjà... Alors, nous retournons vite dans 2 Pierre 3. Regardez. Alors, il dit, « Le jour du Seigneur viendra donc comme un voleur dans la nuit. Hein, en ces jours, maintenant, hein, les cieux passeront avec fracas. » Alors, quand nous lisons ça, nous disons, « Ah, ça va passer, fracas. Non Non, non, non, il faut bien comprendre, effectivement, que dans un chapitre verset, il y a deux étapes. Pour que les cieux passent avec fracas, il faut que toi, tu sois parti. Jésus ne va pas passer le fracas pendant que tu es là. Ah, maintenant c'est le jour du Seigneur. Non, non, non. Il y a une différence dans ce, dans ce chapitre. Il y a une différence entre vous et les autres. C'est en fait une façon de pouvoir nous réveiller et nous montrer effectivement. et dire frères et sœurs, vous voulez rester, pourquoi parce que regardez comment les choses vont se passer. Nous retournons dans, des, dans, pardon, dans deux pierres. Parce qu'il veut nous montrer cela. Parce qu'il faut d'abord.. Regardez même les, les premiers versets. Il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par investissement votre saine intelligence. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, ce n'est pas pour le feu. Non, parce que qu'est-ce qu'il va faire avec bien-aimé dans le feu pas le feu. Il t'appelle bien-aimé parce qu'il veut être avec toi. Tu n'as pas besoin d'un bien-aimé qui dit que... dans Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, bien-aimé, ça dit que c'est le plaisir qu'il t'a. Alors maintenant, il veut te montrer, toi, fais donc attention ne soyez pas distrait. Parce que c'est vrai, frères et sœurs, il est absolument important que nous prêtions attention. Dieu nous aime, mais il veut que nous puissions vraiment écouter la parole et non seulement écouter, mais la laisser pénétrer dans notre âme. Parce que l'objectif de la parole, ce n'est pas seulement écouter. Vous savez, c'est une sémence. Édouard atterrit dans un terrain, dans une terre, « Prenons le temps de pouvoir appeler nos enfants, prier avec eux. » C'est nécessaire. Parce que le monde ici, la révolution du monde, effectivement, c'est la vérité. Quand vous, vous rentrez à la maison, lorsque vous venez, si vous rentrez à qu'est-ce que vous faites Vous êtes des manteaux, pas vous allez masser, mais vous allez dormir directement. Nous, quand moi je rentre avec les enfants, et leur maman, je me mets autour de la table, nous prions. Ah, c'est comme ça qu'il l'habitude. Nous avons été à l'assemblée. Nous sommes retournés, alors on s'incline. On le remercie, les Seigneurs, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la parole que nous avons entendue. Nous prions pour les frères, pour les soeurs sur les chemins de la route. Seigneur, qu'ils soient rentrés aussi à la maison que tu nous as fait rentrer. Oui, messieurs. C'est ces habitudes, Enfin bon, tu vas rentrer. Hein, Avant de pouvoir partir même, nous remercions. Seigneur, garde-nous sur la route, garde nos frères et soeurs qui viendront de loin comme de près. Frères et sœurs, ça, ça doit être la chose de notre vie. Pas, ah, ah, est-ce que mon, mon, mon, mon compte est déjà viré? Il y a le virement qui s'est encore arrivé. Ah, je ne sais pas si les virement est passé. On n'a pas besoin de pouvoir voir ça. Bah, je vous donne un exemple. Hein. Donc, on, on est concentré. Les virements, le Seigneur s'en occupe. Mais on est concentré par ce que je vais offrir à ces dieux, en fait. Je ne peux pas venir n'importe comment. J'arrive là, bon, allez, ouais. ah, nous, à la chorale. Pardon, dans la chorale. Ah, vous venez comme ça, non, non, tu vas avec les choux, une gomme, tu arrives là, après, après, vous venez, on dit, quelqu'un, papa, on te dit, oh, alléluia, gloire à Dieu, et de... Vous allez voir qu'est-ce qui est la cacophonie, parce que d'abord, il n'est pas dans les souris. Vous, vous écoutez comme ça, là, vous, mais c'est un de... peu rien. Parce que les services de Dieu, ce avant d'y arriver, vous vous êtes consacré dit Seigneur mon Dieu, aide-moi, pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, Seigneur, qu'on et nettoie moi l'intérieur, Et c'est comme cela, frère. Alors quand tu viens là, tu dis que je viens pour le chanter et pitié, je ne veux rien avoir un problème. Par je j'aime pas, où, pas euh, si c'est ma, ma, Marie, Marie tel à côté de moi, j'aime pas, je, je préfère moi avoir ma, ma place comme ça. Déjà tu as ça dans ton esprit et comment tu vas chanter? Je <rire> les C'est comment tu vas chanter Mais je viens chanter C'est un service que j'ai rendu C'est vraiment C'est ma place, c'est ma fonction Dans les cultes effectivement Parce que c'est mon service Que j'ai rendu pas au pasteur Mais à Dieu Mon Dieu à moi C'est lui qui veille sur moi Celui qui pense de moi Il m'a accordé la grâce d'avoir un service Pour le chanter mais je ne viens pas non plus, n'importe comment, comment, quand même. Et puis, non, non, regardez, imaginez que vous nous voyez, moi et lui, nous venons ici avec, avec des t-shirts et, et des pulls au vert, on a fait un, des gros cool, baskets, donner exemple. Tout ce que vous allez dire, même si, si vous, avez, vous avez quand même dit, c'est pas normal, on respecte les services. Regardez, regardez, que Dieu te bénisse. Costume, il respecte la parole. Vous ne voyez pas la chemise boutonnée, déboutonnée, comme ça. Hallelujah. Mais non, vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. On doit bien se couvrir. Vous savez, les sacrificateurs, comment ils étaient Ils ne venaient pas de quelle manière, non Frère, que ce soit mardi, mercredi ou jeudi, je viens, je m'habille comme il faut. Pas que, c'est dans la semaine, bon, je viens, euh, comme euh, un peu bralage. Je m'habille n'importe comment, je viens bralala, bralala, bralala, bralala, dans la maison de Dieu. Et puis je fais un service comme ça, voilà. et bon, je peux me, mettre, me permettre de mettre de dire... Non, quand même. Est-ce que vous comprenez nous avons, nous avons dimanche, c'est vrai. Nous avons dimanche, c'est vrai. Mais dimanche, ce n'est pas le jour que Dieu a déterminé que soit seulement dimanche. C'est les hommes qui ont choisi dimanche. Mais pour Dieu, dimanche, c'est tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vais seulement être propre. Je n'ai pas dit que vous mettez vous en 361 tous les jours. Hein. Donc c'est simplement pour que vous compreniez que ne venez pas débraler ici. Hein? Que c'est le mardi, on veut, je vais débraler. Je me mets comme n'importe comment. Et puis non, mardi propre. Jeudi propre. Dimanche propre. Pourquoi Parce qu'il n'est pas Dieu seulement les dimanches. Est-ce que vous comprenez C'est comme ça que vous dites, oh il est Dieu dimanche, je vais faire dimanche beau. Mais le mardi, il n'est pas Dieu. Le jeudi, il n'est pas Dieu. Donc je me permets de faire n'importe quoi. Donc, nous comprenons Vous me permettez un peu bel temps hein? Nous comprenons qu'effectivement qu Au service de Dieu, on doit du respect On doit du respect à Dieu Parce que ce qu'il fait Personne ne peut le faire Le travail est l'œuvre que Dieu fait Dans chacun de vous Frère, vous ne vous réalisez pas effectivement ma soeur Mais c'est extraordinaire aucun homme, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je me dis Mais aucun homme ne peut le faire. Le travail que le Seigneur fait en toi. Est-ce que vous vous rendez compte d'abord que toi, tu es humain. Tu es charnel. Mais Dieu fait de toi le travail de te rendre spirituel. Tu ne le fais pas toi, mais lui, il le fait. Donc ce travail-là, il en plus, il fait en sorte que les gens te respectent. Frère, ma soeur, vous ne vous rendez pas compte hein, de ce que Dieu vous, vous fait de vous Quand les gens vont dire, ça c'est une fille. Parce qu'il veut que vous soyez honoré. C'est sa façon de Dieu de pouvoir faire effectivement. Mais il travaille. Quand Dieu fait son œuvre en toi, il fait pas moitié. Hein. Il veut vraiment le faire en profondeur. Alors, nous continuons rapidement ici. Il dit, voilà, il dit, il dit, voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il dit, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle qu renferme, sera donc. Là, Pour vous montrer effectivement l'état effectivement de, de, de, de, de ce monde dans lequel nous sommes, comment est-ce que euh, les choses seront, le monde sur lequel, parce que pour que vous ne puissiez pas vous attirer, ils vous montrent déjà l'avance, parce que les païens ne le voient pas. Ah les païens ne le savent pas, comme ça c'est pas simple. Hein parce que de toute façon, pour que vous puissiez comprendre qu'ils ne le voient pas, et ils se battent pourquoi. Vous avez le COP si ce COP21, c'est le COP21, c'est le COP21 ou 20. C'est ça 21, 29 ans. Bon, je ne sais pas si c'est 21 ou 31, parfait. bon bref. C'est quoi qu'ils se battent Mais c'est pour que le climat ils commencent ils ont pris le budgets ici c'est 106 milliards pour qu'on puisse faire en sorte que on investisse dans les climats pour que pour que faire en sorte que les climats puissent pas augmenter parce qu'on vont va il va augmenter si c'est de de température dans le temps de on voit que l'écosystème change et que les glaciers commencent à diminuer et quand les glaciers diminuent hein, les gaz que les glaces, gaz que la glace faut, faut couvrir alors parce que quand ça, ça, ça, ça diminue, les le gaz qui sont en dessous commencent à monter, alors la température encore monte encore davantage. Et qu'est-ce qui va faire se passer Eh bien, il y aura des inondations, il y aura des cissiers, donc la terre sera chamboulée, évidemment, il sera donc invivable. Donc, euh, il vous faut maintenant, on vous pousse maintenant à aller dans les systèmes d'électricité. Bon, enfin, vous connaissez effectivement ici, donc on ne fait pas des pas Tout, tout, tout le programme, vous le connaissez, on a fait, marche ici des mieux. Pourquoi ils ont peur de la mort hein et maintenant, ils ont beau, ils vont, ils peuvent même, même injecter même 100, 100 milliards ou 600 milliards, ils n'arriveront rien. Bien, ouais. Toi qui n'es pas <rire> bureaucrate ou, ou scientifique, tu le sais. Oui, C'est oui, pour, oui. pour ça. Vous savez, pardonnez-moi. Vous savez, vous savez, Élie. Mm -hmm. Elie s'était mis comme ça. Mm -hmm. il y a, des, il y a crié, votre Dieu. Amen. Il va répondre en fait. Oui, que Dieu te bénisse, ma soeur. Il est invoqué, il y a dit, mais qui parlez très faux. Investissez encore beaucoup d'argent. Même 400 milliards de dollars. Je, je vous regarde simplement. Que, que, que le climat change. Ils se sont même incisés. Ils se sont aussi, il était tranquille. Il dit, oui, peut-être il est parti en voyage. Hein? Mais Faites-le venir. Oui, ils vont faire des COP 40, COP 45, COP 46. Il n'y aura pas de changement. Parce que le propriétaire de la terre, il a dit qu'il va détruire la terre par le feu. Et toi, son fils, et toi, sa fille, tu es informé. C'est normal que tu les regardes comme ça. Il dit pompez l'argent. Mais c'est la vérité. Vous pensez Mais c'est la vérité. Ils peuvent pomper autant qu'ils veulent. Mais marcher même des millions, des millions sur la terre, ça ne va pas changer, messieurs. Parce que rien, personne ne peut faire en sorte que ça n'arrive pas parce que la Bible dit que la terre est à présent. Vous avez pour le feu. Est-ce que vous comprenez non, bref, Je vais aller plus vite. Il dit ici, il dit et verset suivant, verset 11, il dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. » Parce que cette sainteté, cette conduite et votre piété, vous préservera, parce que la destruction, vous avez déjà remarqué comment on a écrit cela, pour qui la destruction, s'est écrit, hein ici, euh, verset euh, chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, il dit au euh, verset, euh, verset, euh, verset, euh, verset, verset, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il y aura, il viendra donc de mon cœur avec le raillerie. Vous y êtes Marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, hmm? car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau, vous suivez, tandis que par la même parole, vous suivez, le cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de qui et la, ruine, et la ruine de qui Des hommes impies. Vous voyez Donc, vous, le Seigneur, ne veut pas que vous fassiez partie des hommes impies. Voilà pourquoi il parle de la sainteté. Alors nous continuons à l'écriture, vous allez voir, évidemment aussi. Il dit, eh, eh, parce que si vous ne vous conf... si vous ne vous laissez pas traiter ainsi que le Saint-Esprit, le saint les Saintes Écritures puissent ça va, va agir en vous, mais vous serez dans la même condition que les autres. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que vous, vous devez vous voir différent. Pas vous voir dire Ah les loups, je suis différent. Non vous vous, vous vous vous regardez et dites, oh Demain je mettais ces bazar là qu'ils étaient hier, pendant d'un J'étais C'était ces bazars. Je donne un exemple là, ces bazar. Mais maintenant j'ai même les dégoûts. Je ne comprends pas comment je pouvais faire encore mettre les pendentifs comme les vous savez, les de la jungle quoi. Maintenant, vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'on disait, oh, les indigènes, ils se mettent les os dans les nez, et si c'est ça, non Quand on décide, les indigènes, ils mettent les os dans les nez. Mais allez dans la ville, aujourd'hui, vous trouvez les persignes, hein exactement comme les indigènes dans la ville. Donc, ils sont sortis de la jungle, ils sont venus coloniser les civilisés, quoi. C'était les noms civilisés, ils sont venus, maintenant civilisés, colonisés, et, et, et, c'est incroyable, vraiment, comment est-ce que la pensée des gens sont. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans. Enfin bon. Bon, nous terminons ici, nous, continuons, nous terminons ici. Vous, vous, vous, vous, vous, nous terminons ici. Allez, dit Voilà, maintenant. Puisque toutes choses, verset 11, hein, doivent se dissoudre. Quelle ne doivent être la sainteté de votre conduite et votre piété Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Hein, à cause duquel le ciel, donc, enflammé, se dissoudront, les éléments embrasés s'effondront, Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible et dans la paix. Alors, vous, vous devez comprendre, vous, c'est pour que je voulais que vous me donnerez un tout petit peu de temps, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, vous, que les désirs, ce que Dieu cherche, c'est un peuple qui est à lui irrépréhensible, sans tâche ni ride. Et cela nous est rappelé dans les livres de Ephésiens au chapitre 5. Ephésiens au chapitre 5, qui nous, il nous fait savoir cela pour que nous comprenons cela, afin que nous comprenons pourquoi nous devons remarquer quelque chose de différent. Ephésiens chapitre 5, verset 22. Il nous dit ceci. Hum. Femmes, soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur. Et nous savons que nos sœurs ne peuvent pas se révolter contre ça. parce que, Vous vous entendez, non Amen. Ah non, je ne vois vraiment pas une sœur, je n'ai pas de mes sœurs en Christ. Celles qui sont dans les églises dénominationnelles, elles vont se révolter. Moi, c'est un bon Dieu, On ne peut pas se soumettre maintenant dans les temps où nous sommes égales 1, 1, 1, 1, 1, C'est-à-dire, l'homme dit, moi j'ai dit. Et d'ailleurs, on nous a donné donc le droit aussi à la mairie, c'est normal. Alors, venir me dire dans ces temps ici que moi je dois être soumis. Mais j'ai toujours dit, les Seigneurs n'obligent personne. Il parle pour que ses enfants comprennent quelle est la pensée de Dieu à leur sujet. Alors, celle qui est de Dieu, comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, hein, elle ne va pas dire ici en disant que si toi, le mari, tu ne agis pas bien non plus à mon endroit, moi je ne peux pas non plus me soumettre à toi. Parce que dans l'écriture, on n'a pas dit, femme, soyez soumise à vos maris à condition qu'ils fassent quelque chose de bien avant de C'est écrit comme ça Non. Et après des conditions, soyez soumise à vos maris. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Qu soit, je ne sais pas moi comment. Si tu l'as accepté comme ton mari, à part. Maintenant, n'allez pas interpréter pour dire, le Seigneur a dit, soyez soumise à vos maris, il m'a dit de venir à mini-jupe, donc je dois venir à mini-jupe. Je pense que vous êtes instruits, non amen. Vous comprenez, hein amen. Les enfants de Dieu comprennent. Amen, amen. Parce que les enfants des autres, ils trouveront des explications, hein? Parce qu'il veut faire ce mal-là, il va justifier. Par quand même le Seigneur l'a dit, soyez soumis à vos mailles. Donc en toutes choses en plus, il ajoute. Donc c'est-à-dire que dans toutes circonstances, d'une certaine manière d'une on sait ce que Dieu veut nous dire. Il ne nous a jamais dit de nous révolter pour les choses qui sont conformes. Quand ce n'est pas conforme quand même, là on où on s'en tient. Donc vous comprenez Langage est clair. Hein ok. Alors, il dit. Et puis il dit car le mari est le chef de la femme. Ça on n'aime pas beaucoup. Que okay, Dieu te bénisse. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand on dit le chef, le chef. Il n'est pas mon chef, mais il est ton chef parce que Dieu l'a dit. Amen, amen. D'ailleurs, une femme véritable, une fille de Dieu, je pense, Il hein, doit prendre plaisir d'avoir les chefs. Vous savez pourquoi C'est lui qui porte les problèmes. Hein? Ah, et moi, moi, je dors tranquille, facile, je m'en occupe. Ah ben oui. Les autres, j'ai dit, oh, oh, oh, faisons ceci, moi j'ai dit, moi mon travail, j'ai dit, je prépare pour toi, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. Je, je te laisse tout. Alors les autres, là je d'autres. Si, pourquoi vous voulez vous porter les problèmes on, on vous soulage. Oh non, je Mais non, Dieu te soulage, toi, tu souffres déjà. Alors, on dit, mais repose-toi en paix. Problème de maison, c'est lui. Problème de voiture qui s en panne, c'est lui. Donc, tout, tout, tout, tout, tout. c'est lui. Gaz-électricité, c'est lui. Hey, c'est ça. Manger à la maison. Yeah. Voilà. Moi, mon problème, je nettoie, je prépare, et deux. C'est ce qu'on vous dit, non Les chefs, les chefs, les chefs, les chefs. Mais toi, tu veux être toujours les chefs. Donc, on j'ai dit, oh, moi, j'ai fait tout, j'ai fait tout moi-même. Mais tu l'as demandé. Vous voyez, Dieu aime beaucoup les, vrai, les soeurs, C'est quand même merveilleux. Enfin bref, je Dieu, le... <rire> Dieu nous aime. Hein. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. C'est lui qui s'occupe de nous tous, non Le Seigneur, n'est-ce pas vrai Il a dit, ne vous inquiétez. De... Eh ben voilà Donc lui, il dit, je prends soin de vous. Et il est fait, non nourriture, vêtements, maison qu'est-ce que nous on fait Seigneur Alléluia on, on loue les deux Seigneur du ciel et lui il s'occupe de nous c'est vrai hein? Donc, voilà Or, oh, de même que l'église est soumise à Christ les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses Marie donc aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, écoutez bien et s'est livré lui-même pour elle c'est quand même l'homme. Vous voyez quoi dans ce qu'il doit faire hein? Et puis, il dit, et enfin, le but c'est quoi De la sanctifier. Par quoi Vous voyez pourquoi la parole de Dieu est si importante C'est le moyen par lequel ton époux, le Seigneur, te sanctifie. Parce que, et l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3, la sainteté. Vous comprenez cela Donc, il ne veut pas que vous soyez comme les autres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fait qu'insister et parler, c'est pour notre bien. Parce que le Seigneur, notre Dieu, revient bientôt. Et beaucoup. D'ailleurs, c'est parce que j'ai pas le temps, frère, moi je vais aller plus loin, mais regardez très bien, parce que je vais arriver à un point. Mais d'abord, je crois que le temps est allé très loin. Mais regardez très bien, d'abord, frère. Vous vous, vous, vous vous souvenez, frère, pour que vous puissiez comprendre, pour que nous comprenions le but pour lequel, effectivement, nous sommes. Vous vous souvenez de la écritures et, et, et Les disciples lui ont dit, quand il a posé, il a dit, effectivement, que des seront dans un lit, l'un sera pris sera laissé deux moudront ensemble l'une sera prise et l'autre sera laissé Des seront dans un champ l'un sera pris et l'autre sera laissé vous vous vous, vous rendez compte j'ai toujours eu à pouvoir vous poser cette question là vous vous rendez compte que quand vous êtes dans votre lit vous êtes dans le sommeil oui, parce que quand vous êtes dans un sommeil, eh bien, vous, vous, vous ne réalisez pas ce qu'il y a autour de vous. Et quand vous êtes dans un champ, et vous êtes en train de pouvoir travailler, vous êtes occupé par le travail, que vous êtes en fait, parce que vous devez quand même accomplir quand même votre tâche qu'ils font, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Mais remarquez bien, on dit que toujours, ces personnes-là sont dans le même occupation. Mais l'un a pris et l'autre laissé. Qu'est-ce qui se passe dans celui qui a été pris, en fait C'est que le travail du Seigneur se faisait par la parole qu'il reçoit. Bien sûr, il travaille, mais la parole de Dieu travaille son cœur. Arrêtez de résister à la parole de Dieu. En fait, vous-même, vous vous envoyez en enfer. Vous vous éjectez vous-même. Ce que Dieu fait pour vous, c'est ce que je dis. je dis, mais vous ne le voyez pas en fait. Vous devez voir que le Seigneur fait un travail dans chacun de vous, par la parole que vous recevez. Elle a son impact en vous. Quand vous la rejetez, elle ne fait rien chez vous, mais elle fait son travail dans celui qui la reçoit. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Lève-nous, frères. Il y a un pays au-delà des étoiles, il y a une cité, il n'y a point de nuit, si nous sommes fidèles. Dans cette cité, dans cette cité Où l'a nuit la lumière Cette cité cité Où il n'y a point de nuit J'ai un beau palais là Où il est péril des soucis Je m'en dirai Où l'a nuit la lumière Dans cette cité Cette cité, cité où il a de vie. J'ai un beau par à et de panier là il est du sous choses. Je m'en dirai pour la nuit qui Ici nous sommes éclairés mais nous savons que ce soleil qui brille sur nous maintenant se changera en quand nous élevons. à la cité où la nuit dans cette cité, cité où la est Et cette cité, cité où Moi, je, je m'en Où C'est tout C'est tout te de J'ai accompagné la Et les, et les plus, que moi je m'en Où, la et la, où est tout, Cette cité, cette cité, à moi de lui, j'ai un combat. L'espoir au cours de l'opposition Ici, bureau, là, de pour plus, pour la place de l'argent Laissez-moi dans cette cité Où joie est mal Laissez-moi dans cette cité C'est-à-dire que l'alcool est mal laissez cité Cité où il point de vie J'ai accompagné là-haut Et les de Je m'en prie pour la dans cité la c'est cité, ce qui dit, ce qui Si te voulais, est c'est là, j'ai un peu j'ai des bagels là, j'ai des bagels la est cette cité, cité vous Say no, please give